Salut Victor, qu'est-ce que tu fais Salut Xavier, euh, écoute, je suis en train de m'organiser un petit voyage euh, le mois prochain, mais euh, je trouve aucun transport adapté, ni même d'hôtel, donc euh, là c'est compliqué. Mais t'as regardé où bah, J'ai regardé sur Google, les, les prestataires et, et entreprises qui proposent des services de transport, mais il n'y en a aucun qui répond vraiment à mon besoin. Et la dernière fois que j'ai voulu prendre un, un chauffeur, la voiture n'était pas adaptée, il n'y avait pas la place, et l'hôtel n'avait même pas d'accès handicapé. Ok, je vois. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Ah ouais Ça s'appelle Vakizi. Qu'est-ce que c'est Ça va répondre à tous tes besoins. Ah bon Peu importe votre handicap, Vakizi s'occupe de tout. Pour l'hébergement, le transport adapté, et même pour les activités qui sont basées sur vos goûts et votre situation. Tiens, regarde, je trouve un truc. Ah bah génial Votez, Votez pour nous, nous.